Et même que j'ai vu une marmotte en train de boire du thé c'est absolument impossible Ce serait contraire à leur religion Bon, tu me crois pas euh, Non, absolument pas, non. Et pourquoi De. Euh... Hein. Quand un inconnu vous assure d'avoir vu un dragon dans la rue... Bon, bien que ça détruise votre âme d'enfant, c'est assez rationnel de ne pas le croire. Mais croire ou non quelqu'un n'est pas seulement une question de rationalité. Des éléments extérieurs, des a priori, peuvent influer votre jugement. Par exemple, si une femme vous assure avoir été témoin d'une agression, mais qu'elle a des antécédents psychiatriques et qu'elle vient seulement d'emménager dans l'immeuble, eh bien, il y a de bonnes chances que son témoignage ne soit pas du tout entendu. Et il y a un film qui parle de ça. Est-ce que vous avez du temps à tuer I'm not Soul. Knocking ou Knackingar dans la langue des explorateurs au grand cœur et sans peur, est un film de Frida Kempf, qui est une adaptation d'une nouvelle de Johann Theorin. Il s'agit de son premier long métrage de fiction, plus habitué qu'elle est au documentaire ou au courts métrage. On y suit Molly, une jeune femme qui vient de sortir d'un hôpital psychiatrique et qui essaie tant bien que mal de retrouver sa vie d'avant. Mais très vite, ses efforts sont sapés par un… Régulier et lancinant qui, dès qu'elle est seule, vient saper toute sa confiance en elle, et un peu comme la carrière d'Emmanuel Vall, comme une chanson coincée en boucle dans notre tête, on se demande quand est-ce que ce calvaire va finir. Dans ce film, le réalisateur a essayé de vraiment différencier les zones du récit, notamment au niveau de la qualité de l'image. C'est-à-dire que les lumières extérieures sont très pastelles, un peu ternes, parce que bon, c'est quand même un récit qui parle de dépression et de personnes qui vont pas très bien, donc les contrastes sont pas trop poussés. Alors que les lumières d'intérieur sont certes assez ternes, mais sont dans des teintes plutôt chaudes. On est plutôt sur de l'oranger, du jaune, voire même du rouge vif de temps en temps, pour montrer que est cet appartement, K. Euh, Riga, je crois que ça s'appelle le personnage principal. Ce nouvel appartement Cariga, ça lui apporte du confort. Même si on va voir qu'au fur et à mesure, la couleur rouge va prendre un sens un peu plus malsain, on va dire. Une remarque peut-être Out of the blue, comme ça, non, j'ai rien. Hilarant Et la troisième zone du récit, entre guillemets, ce sont les moments de flashback qui, pour le coup, en termes de pure identité visuelle, sont pas très. Euh, sont pas très originaux, puisque c'est de la caméra shaky et de la saturation des couleurs pour montrer que c'était une période pour l'héroïne qui était un peu plus joyeuse. Bon, on a déjà vu ça ailleurs, mais ça fait le taf. Le personnage est souvent décalé dans le cadre, c'est une technique simple mais efficace pour montrer que le personnage est en décalage avec son monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnages avec qui elle parle sont aussi jamais tout à fait centrés. C'est-à-dire que non seulement ils ne la comprennent pas, mais elle ne les comprend pas. Et tout ça est transmis uniquement bon bah par les dialogues et le jeu d'acteur, évidemment, mais aussi par le cadrage. C'est un point important Prida s'intéresse au rapport entre son personnage principal et le monde qui l'entoure. Il y a évidemment beaucoup de scènes de solitude pour Molly, mais les étapes clés du récit se trouvent dans la confrontation avec les voisins et la police. À chaque fois que quelqu'un ne l'écoute pas, son trajet vers le rouge s'intensifie. Molly va rencontrer Red Mais non, mais là on parle en termes de métaphore, monsieur Crane. Le rouge, c'est le symbole de la dépression Il va pas bien, Red Et bien sûr que non. C'est un humain. On a aussi un autre effet qui est malheureusement pas utilisé pendant tout le film, mais surtout dans le premier acte, qui fait que l'héroïne n'est jamais directement à la lumière du soleil. Elle va toujours être soit à travers une vitre, donc avec la lumière un petit peu, notamment des vitres un peu crades, donc du coup ça fait une lumière un peu crasseuse sur le visage, soit carrément va y avoir, par exemple, à un moment donné, elle est dans le bus et elle a beau être contre la vitre, l'angle du soleil fait que, en gros, ça lui coupe le visage en deux, avec une partie à l'ombre, et une partie au soleil. Ça peut être une métaphore du fait que sa dépression n'est pas complètement partie, mais le film abandonne ça un moment. C'est-à-dire qu'il y a d'autres scènes plus tard dans le film où elle est en extérieur et où bah, c'est la Suède donc il n'y a jamais beaucoup de soleil, mais elle est en extérieur sans être protégée du soleil. Dans le script original, les scènes de flashback étaient réunies en une seule grande scène d'introduction qui montrait de manière relativement linéaire les origines du traumatisme de Molly. Alors qu'ici, on a le droit à plusieurs morceaux de scènes disséminés tout au long du film. Et vous le savez, J'aime pas beaucoup la linéarité des récits. Donc là, bah... J'ai trouvé ça un peu forcé. Ces flashbacks donnent vraiment l'impression que Molly ne dit pas tout. Est-ce qu'elle est partiellement responsable de l'accident Est-ce qu'il s'agit seulement d'un accident Est-ce qu'elle l'aurait... Tuer, tuer, tué, tué... Tu Et non. Une fois tous les flashbacks mis bout à bout, on a au final une scène assez classique. Donc pourquoi Diable l'a diviser en plusieurs scènes je suis circonspect. On dirait presque que le film essaie de cocher des cases de films d'auteur, en mettant des longs silences qui ne servent pas à grand chose, en demandant aux ingessons de visiblement mettre le micro dans la gorge des acteurs, et se trope un peu nul de brouiller les lignes temporelles sans véritable raison. Euh... Nous, c'est pas pareil. Oh bon Non. Fuck tu vois Nous, on fait des jump cuts. C'est pas un truc d'auteur, ça Quoique. Et maintenant, on va passer à la partie scénario. Et ce film est rempli de symbolisme à rabord. En même temps, c'est un film d'auteur, qu'est-ce que vous voulez Le problème que j'ai avec le symbolisme dans ce film, c'est pas qu'il y en a de partout. Moi, j'aime bien quand il y a du symbolisme. Dans Star Wars, il y en a plein. Mais c'est que ça va pas jusqu'au bout de ses idées. Notamment, il y a toute une opposition entre la couleur rouge et la couleur verte. La couleur rouge, on l'a vu un petit peu dans la partie technique, notamment liée à son appartement qui est rempli de couleurs chaudes. Ça pourrait signifier son envie d'aller mieux, mais en même temps, pendant le film, ça devient la couleur de sa psychose. C'est-à-dire que plus sa psychose augmente, plus les couleurs rouges de l'appartement sont très vives. Ça, pourquoi pas C'est du symbolisme évolutif. C'est-à-dire qu'au début, le rouge, c'est la couleur de l'espoir. Toi, tu me donnes très peu d'espoir. Et ensuite, ça devient une couleur un peu, plus, euh, un peu plus angoissante, pourquoi pas. Mais ce qui me dérange plus, c'est la place qu'a la couleur verte. Parce que dans les flashbacks, notamment euh, sur la plage, Riga a une, euh, a une serviette rouge, qui est donc sa couleur à elle, et sa copine a une, une serviette de couleur verte. Et euh, pendant qu'elle essaie d'aller mieux, Riga va par exemple essayer de se mettre du vernis à ongles vert qui tombe au sol, parce qu'elle est surpris par un autre élément. Elle va euh, se lier d'amitié entre guillemets avec un oiseau, y a des plumes vertes. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de vert euh, qui symbolise l'espoir de Riga d'aller mieux, de, de, de, de passer au-dessus de, a priori, la mort de sa copine. Il n'y a jamais de confirmation si sa copine est morte ou pas, mais on le suppose fortement. Mais ça ne va pas jusqu'au bout. Ah oui, puis il y a aussi une autre métaphore, encore une fois, liée au vert, qui est un peu dommage. C'est qu'il y a toute une histoire avec des plantes qu'elle achète pour essayer d'aller mieux. Et le... L'herboriste Non, on n'est pas dans The Witcher. Comment ça s'appelle okay. déjà Le jardinier Non, toujours pas. Le botaniste non, on n'est pas dans Harry Potter. Shut up Shut up le fleuriste <rire> Oui, du coup, le fleuriste euh, lui dit que c'est une plante qui est un peu dure à l'entretien. Donc moi, je me suis dit, ah, du coup, les plantes vont mourir et les, les fruits vont pourrir. Ce qui est une métaphore facile mais efficace pour montrer que les efforts que fait Riga pour aller en dehors de sa dépression vont littéralement pourrir sur place. Et non. On ne reparle plus des plantes, on ne reparle plus des fruits, ce qui est assez dommage au final. Alors je sais que là je pinaille sur des éléments ridicules du scénario, mais vu que c'est un film d'auteur en huis clos, bah y a pas grand chose d'autre sur lequel s'accrocher, et c'est un peu le ressort de ces films d'auteur souvent, c'est d'utiliser des tout petits éléments pour faire se rendre compte de choses plus importantes. Alors, pour être honnête avec le film, cette scène sert à quelque chose. Elle achète des pommes vertes, des bananes et des oranges. C'est littéralement un nuancier du vert vers le rouge. Cette femme a des goûts spécifiques. Ah, donc ça veut dire que Redator et que la métaphalapatator, patator tient la route Ce que Red a perçu de la symbolique des couleurs était effectivement présent dans le processus créatif de la réalisatrice. Elle décrivait souvent à son actrice principale l'enjeu émotionnel d'une scène en lui parlant en couleurs. Là, tu es verte. Tu es détendu et apaisé. Là, tu es dans un jaune sombre, tes idées ne sont plus claires. Quand soudain, du violet sombre, rigide, tous tes pires souvenirs remontent à la mémoire. Et tu te mets à te demander pourquoi le reveal du double bébé dans les Animaux Fantastiques 2 Non mais sérieusement, un scénariste comme ça, il savait qu'on allait se foutre de sa gueule. Pourquoi le reveal du double bébé Comment ça, pas le sujet Frida Kempf parle en effet des costumes, de la lumière, du décor comme autant de moyens de montrer l'état émotionnel de Molly sans avoir recours à des dialogues très lourdeaux. Mais la métaphore est imparfaite. Le rouge est présent dans les flashbacks alors que ça date d'avant le traumatisme. Ou alors Molly n'allait pas bien avant le traumatisme C'est possible mais je m'égare. Mais on en reparlera. Ou on en a déjà parlé. Sérieusement, comment vous faites pour vivre dans cette timeline aussi Et alors là, on va s'approcher un peu plus d'une zone où je vais peut-être spoiler, même si le film n'a pas forcément. Il n'y a pas forcément besoin de, de, de. Enfin, le fait de savoir la fin n'est pas très important pour apprécier le film. Mais du coup, euh, Reggie. C'est bien ça du coup Oui, c'est ce que j'ai noté, elle s'appelle Reggie. Reggie avait raison, sa paranoïa était fondée. Alors d'un point de vue purement pratique, voilà, si vous voulez faire vos policiers dans les commentaires, c'est pas logique, parce que ça voudrait dire que l'intégralité de l'immeuble était de mèche avec la conspiration qu'elle suspectait, c'est un peu gros. Mais au niveau de la thématique, c'est quand même plus sympa de dire euh, « la personne dépressive est pas complètement folle et elle a raison » plutôt que de dire « non mais n'écoutons pas les dépressifs, ils sont tous fous ». Thématiquement, c'est un peu mieux à entendre. Concernant la réaction des voisins, Fritakampf s'est malheureusement basé sur une histoire vraie où tout un palier d'immeubles a entendu les cris d'une femme pendant des jours jusqu'à ne plus l'entendre. Ils se sont justifiés en disant « les disputes, ça arrive ». Malheureusement, le film tape relativement juste sur ce point. Sachant que si vous voulez faire un petit peu vos nitpicking, euh, vos nitpickers à deux balles, ce que j'adore faire, hein, je critique pas, à la radio, c'est dit que c'est le 8ème étage qui est en feu, sachant que Riga habite au 7ème étage. Donc si c'était elle qui avait fait l'incendie, le feu serait parti du 7ème et se serait propagé au 8 e Donc moi je dis, Riga est innocente. Et c'est là que le film me perd. Dans la nouvelle de Johan Theorin, il y a deux personnages principaux et narrateurs du récit. Molly et la victime. Ah bah c'est moins subtil, hein, mais par contre c'est vachement plus clair. Dans cette version-là, on sait que Molly a raison, et du coup on enrage de la stupidité, voire même de la complicité, des voisins et de la police. Dans cette version, on sait qu'elle a raison face à tous les autres. Du coup ça donne un effet, « Oh là là, elle est trop forte, elle se bat pour quelque chose auquel personne ne croit !» Sauf que dans le film, on peut se demander assez légitimement si Molly n'est pas victime d'hallucinations. Donc est-ce que les voisins ne l'écoutent pas parce que c'est une femme Ou parce qu'elle défonce son appart à la façon Stranger Things Pour Joyce Byers, on sait que l'Upside Down existe, donc on la soutient parce qu'on sait qu'elle ne ment pas. Ou qu'elle n'hallucine pas. Dans Knacking on a deux récits qui se superposent. Celui d'une femme qui doit se faire entendre dans un monde sexiste, et celui d'une survivante de PTSD qui doit se reconstruire. Il y a du boulot Première couche de récit, Molly n'a pas de voix car c'est une femme. Dédire de la réalisatrice, il était important que le public doute de Molly pour que le message passe au mieux. Vous avez douté d'elle alors qu'elle avait raison. Le film essaie de nous mettre dans la peau de celui qui doute. Elle est pas polie. Oh, elle fait des vagues, c'est grossier. Elle a l'air agitée, hein. Elle respecte pas Monsieur Michon alors qu'il est adorable, Monsieur Michon. Elle est pas normale, hein. elle parle très fort. Très, très fort, même. Timide. Toutes ces phrases, sous-entendues par les voisins, mon texte est très légèrement moins subtil que celui du film, n'ont qu'un seul but, remettre en cause la parole d'une femme. L'idée, c'est de montrer comment le discours d'une femme est largement minimisé par rapport à celui d'un homme. Le mouvement MeToo a bien montré que quand on est une femme, c'est beaucoup plus difficile de se faire entendre quel que soit le canal. Et d'autres exemples plus récents et pas bien glorieux. La justice et la police sont des institutions qui sont connues pour ne donner pas beaucoup d'importance aux paroles des femmes, mais il en va de même avec le cercle local. Ici, on a une couche de scénario assez claire. On cherche à montrer que ne pas croire une femme sur une base purement sexiste, ça amène à des catastrophes. On peut même tirer la logique un petit peu plus loin et penser que Molly a un PTSD aggravé à cause du sexisme, à force que personne ne l'écoute et que tout le monde remette en cause son discours, elle se met à s'auto-remettre en cause. C'est plus ou moins ce que vend la bande-annonce d'ailleurs. Vous allez voir une femme sombrer, petit à petit, dans la folie. Sauf que, Spoil. Molly a des problèmes psychiatriques avant d'emménager. Elle parle à des gens qui n'existent pas. Le personnage du psy est une hallucination. Donc le discours de Molly est imparfait. Et c'est ici qu'on a une deuxième couche de récit. Molly est une survivante d'un PTSD aggravé et elle a effectivement des hallucinations. Bon, le sexisme ambiant on doit pas aider, mais en tout cas, ce sexisme n'est pas la cause directe de ses hallucinations. Alors attention, une personne qui a des hallucinations n'en a pas 24 heures sur 24, il y a des moments où elle n'en voit pas. Et croire le contraire, c'est un énorme biais, il y a de lourdes conséquences juridiques notamment. Mais ces deux récits ne cohabitent pas très bien dans le film. Et pour cause, c'est très dur de déterminer si on n'écoute pas quelqu'un du fait de son genre, du fait de sa situation mentale, ou du fait de son avis sur Star Wars 8 Ne vous écharpez pas sur ça dans les commentaires, c'est pas le sujet Moi mon préféré, c'est l'épisode spécial de Noël Je respecte ton ressenti et tes émotions, mais me permet d'émettre quelques critiques constructives néanmoins, ce qui nous permet d'avoir un débat de cinéphile apaisé et calme. Et le pire, c'est que si on enlève ce twist complètement con du psy qui n'existe pas, ah, le film se tient bien mieux. Molly a une santé mentale fragile et un terrain propice aux rechutes, et le sexisme ambiant provoque cette dite rechute. Le lien entre être une femme et avoir une santé mentale fragile est en fait assez bien amené dans le film et soutenu par la mise en scène. L'idée qu'être une femme est une condition aggravante pour la dépression est loin d'être stupide. Nous mettons en description une étude qui parle notamment des différences de gestion des dépressions selon les genres. Elle décrit quoi Regarde là Un troupeau de marmottes évangélistes Oh, notre this again Cache tout ce qu'on a d'hérétique Vite, elles vont voir les mugs Globalement, ce dont le film parle, c'est comment on se reconstruit après un événement traumatique, puisque Riga bah, a priori a perdu sa copine, encore une fois, le film est assez flou sur, sur, sur cet élément-là, mais elle sort quand même d'une unité psychiatrique. Et ce qui est intéressant, c'est que le film va beaucoup parler de comment il faut reconquérir certaines parties de sa vie qu'on peut considérer comme évidentes. C'est-à-dire que, par exemple, quand Riga va se maquiller, parce qu'on la voit, je vous ai parlé du vernis à mais elle se maquille aussi les yeux à un moment, et bien en fait, c'est une reconquête, parce qu'elle a tellement été habituée à être juste une patiente dans un hôpital psychiatrique, qu'elle est plus habituée à se dire qu'elle peut être belle, par exemple. Pareil elle va devoir reconquérir sa mémoire puisque ses flashbacks c'est littéralement elle qui essaie de se rappeler et de donner un sens à ce qui s'est passé. Et puis l'aspect le plus évident qui est mis en avant par le film c'est de reconquérir son lieu de vie et c'est quelque chose dont, dont on entend souvent parler pour les gens qui ont eu une dépression qui sont en sortie de dépression c'est de faire en sorte que son lieu de vie ce soit un véritable cocon ça, ça incite souvent à faire des déménagements comme avec Riga mais ça peut être aussi dans le même logement au final Merci à tous d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire il faut laisser un petit pouce en l'air un petit commentaire et partager cette vidéo à vos compères et je vous retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode